Bonjour, bonjour à tous euh, et bienvenue euh, pour ce webinar dédié au sujet des classes virtuelles. Nous aborderons ensemble comment concilier distance géographique et proximité pédagogique. Euh, merci de votre présence, ce webinaire va commencer exactement à 15h. Je m'appelle Grégory Gallic et on va passer euh, ces 30 prochaines minutes ensemble. Pendant le webinar, vous aurez la possibilité de poser des questions euh, via le module de chat qui se trouve euh, en haut à droite de votre écran. Je vois que certains l'ont déjà pris en main. Euh, Eric, euh, qui est directeur de projet chez Segos, il euh, y répondra euh, tout au long du webinaire. Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent dans la salle. Sachez que le webinaire est enregistré. Vous recevrez en début de semaine prochaine le lien vers le replay et la présentation. Voilà. Bonjour à à tous ceux qui, qui nous rejoignent. Vous êtes pour le moment une cinquantaine en ligne. Alors, si vous avez des, des problèmes de son, ce qui peut arriver au vu de la saturation actuelle des, des réseaux, euh, et dans un contexte où tout le monde est... Connecter de manière parfois artisanale, n'hésitez pas à contacter le numéro que, que l'on va vous indiquer dans le, dans le chat. Et quoi qu'il en soit, je le répète, ce webinaire est enregistré, nous vous enverrons le lien vers le, le replay, ainsi que la, la présentation que je vais vous diffuser à partir de 15 heures. Alors, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Merci de votre présence. Le webinaire va démarrer à 15 heures. En attendant, pour les présents, vous pouvez euh, d'ores et déjà répondre au sondage qui va s'afficher et auquel vous pouvez avoir accès euh, dans le module de sondage qui se trouve euh, également en haut à droite de votre écran, juste en dessous, euh, l'icône de discussion, l'icône de chat. Donc, Il y a un sondage qui est lancé, n'hésitez pas euh, à y répondre. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, ce, ce webinaire est, euh, est enregistré, nous l'enregistrons pour vous. Euh, et vous, nous vous enverrons le, le replay euh, par email euh, dès la semaine prochaine, compte tenu du, du jour férié euh, que nous avons euh, demain. Euh, et donc, nous vous enverrons le, ce replay ainsi que, euh, ainsi que la présentation là, que je vais diffuser c'est pour notamment répondre à, à Souria en ligne euh, vous êtes désormais plus de 90 personnes connectées donc euh, euh, je souhaite la bienvenue euh, aux nouveaux arrivants vous pouvez euh, répondre dans le chat, euh, euh, enfin, poser vos questions dans le chat pendant, tout au long du, du webinaire. Euh, mon collègue Eric, directeur projet chez Segos, il euh, répondra pendant que moi je ferai la, la présentation. Et puis vous avez un sondage disponible aussi euh, qui est ouvert juste, euh, juste en dessous de, de l'icône euh, du module de discussion, donc en haut à droite de votre écran, n'hésitez pas. À y répondre. Alors si vous avez des problèmes de son, ce qui peut arriver au vu de la saturation euh, des réseaux en ce moment, euh, n'hésitez pas à contacter euh, le numéro que, que l'on vous a indiqué euh, dans le module de conversation. Et encore une fois, quoi qu'il arrive, ce webinaire est enregistré. Et nous vous enverrons le replay par email. Bonjour, bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Nous allons bientôt commencer. Il est 14h59. Bonjour, bonjour aux, aux nouveaux venus. Nous sommes maintenant plus de 130 personnes connectées. Bienvenue aux derniers venus. Le webinaire est enregistré. Vous recevrez le lien par email la semaine prochaine. Il est 15 heures, je vous propose de démarrer. Je vous souhaite à nouveau à tous la bienvenue. Nous sommes ensemble pour 30 minutes avec une petite vingtaine de minutes pour partager quelques bonnes pratiques de conception et d'animation de classes virtuelles. comment concilier distance géographique et proximité pédagogique, et puis nous garderons un temps en fin de présentation pour répondre à quelques-unes de vos questions. Vous pouvez d'ailleurs poser ces questions tout au long du webinaire dans le module de conversation, qui est à la droite de votre écran, en haut à droite, euh, donc, n'hésitez pas à poser des questions. Mon collègue Eric euh, y répondra au fur et à mesure et puis il me posera euh, quelques-unes de vos questions à la fin de la présentation. Alors, quelques résultats du sondage. Euh, pour le moment, euh, donc tout le monde n'a pas répondu, nous avons environ 40 euh, votants. Alors, je vous pose la question de de vos pratiques en termes de classe virtuelle Alors, vos pratiques à vous et de manière plus générale dans vos entreprises. Euh, donc, pour le moment, il y a 17% des gens qui disent pratiquer depuis longtemps. On a 81% des répondants euh, qui, euh, qui, nous dit qu ils, euh, qui nous disent qu'ils viennent de s'y mettre euh, de par le contexte. Euh, et puis, il y a 3% des votants qui nous disent que ce n'est pas adapté pour eux le compteur euh, augmente euh, au fur et à mesure. Alors, pour le moment, la, la tendance qui, qui, qui se confirme sur le sondage, c'est que la, la plupart d'entre vous euh, vient de s'y mettre euh, de par le, le contexte sanitaire qui nous oblige euh, au confinement et euh, donc qui nous a obligés à assurer une certaine continuité de nos activités, notamment une continuité euh, pédagogique. Euh, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est bien euh, euh, la modalité star euh, du confinement, euh, à savoir donc la, la classe virtuelle. Elle est globalement devenue ces dernières semaines euh, à la formation, ce que la visioconférence est pour nos réunions, euh, c'est-à-dire euh, indispensable. Euh, indispensable pourquoi Parce qu'on euh, n'a jamais eu autant euh, besoin de se voir, euh, de se parler, et de nous rapprocher le plus possible des conditions de proximité pédagogique que l'on peut avoir en salle de formation. Et pour ce faire, la classe virtuelle est vraiment le bon outil. Alors, on l'a vu aussi à travers le, le sondage, il y a les directions Learning and Development qui ont adopté ces pratiques depuis, depuis bien longtemps. Et euh, j'imagine qu'ils s'en félicitent aujourd'hui. Je pense que la transition là et le déploiement de, du, du tout distanciel a forcément été plus simple pour eux en termes d'outils et aussi euh, pour les équipes qui, qui ont été amenées à animer des, des classes virtuelles. Et puis, euh, et, il y a ceux euh, que l'on félicite aussi qui ont dû s'y mettre en, en un temps record euh, sur le tas. Et euh, ce qu'on félicite surtout, c'est euh, l'agilité la, et l'engagement euh, euh, par lequel vous êtes passé pour rapidement euh, convertir euh, vos solutions présentielles en formation distancielle. Alors, dans ce cas euh, précis, euh, de ceux qui ont dû s'y mettre euh, sur le tas, eh bien, les formateurs se retrouvent à animer des, des classes virtuelles, souvent avec euh, les moyens du bord, euh, je parle notamment des, des outils, euh, et aussi une expérience euh, limitée, Heureusement, il n'a jamais trop tard pour bien faire et l'objectif de ce webinaire est bien de vous donner quelques, quelques clés pour structurer vos approches. En introduction, je voulais aussi bien distinguer le format et les intentions entre une classe virtuelle par rapport au format d'un webinaire. D'un côté, euh, du côté du webinaire, on a une, ce qu'on appelle une conférence en ligne. Euh, avec une dynamique qui est plutôt euh, une dynamique expositive, magistrale et dont les, les interactions sont forcément limitées euh, compte tenu du, du nombre illimité de participants que l'on invite à, à des webinars. On est bien dans une dynamique de, de conférences en ligne. Euh, alors que de l'autre côté, nous avons plutôt la classe virtuelle et c'est ce, ce dont on va parler là pendant, pendant ces 20 minutes qui nous offre euh, une plus grande proximité pédagogique en plus petits groupes grâce à des outils et aux fonctionnalités qui vont être adaptés d'un point de vue pédagogique. Donc quand je dis petits groupes, s'il faut préciser, le nombre idéal se rapproche du nombre idéal qu'on peut trouver en salle de formation. Donc, je répondrai euh, l'idéal entre 8 et 9 pour qu'on soit un petit groupe mais qu'il y ait quand même une certaine dynamique qui se crée euh, et puis je pense qu'au-delà de 12 personnes ça, ça devient plus compliqué en tout cas euh, pour générer des interactions comme on souhaiterait le faire et, et rendre euh, vos participants engagés Alors, je voulais poser ici euh, une sorte de, de panorama des outils, parce que euh, comme finalement euh, les intentions, par exemple, en, que je viens d'évoquer entre un webinar et une classe virtuelle sont, sont différentes, et eh bien, euh, les outils euh, le sont euh, tout autant. Alors, il y a bien d'une part les outils de visioconférence que vous trouvez à, à, à gauche de l'écran, et puis de l'autre, euh, il y a bien des outils de classe virtuelle. Euh, L'intention des premiers, est eh bien, d'animer de, des réunions à distance des conférences en ligne, et euh, avec les autres, les classes virtuelles, l'intention est tout à fait différente, puisque euh, notre intention est d'animer des formations. Les éditeurs distinguent d'ailleurs euh, clairement, si on prend euh, l'exemple de Cisco WebEx, euh, qui est à présent à la fois avec euh, un outil de visioconférence et aussi avec un outil de classe virtuelle, et eh bien euh, Cisco WebEx distingue bien euh, ces deux outils en termes de fonctionnalités et en termes d'usage c'est ce qui signifie bien que les fonctionnalités sont, sont pas les mêmes. Alors vous voyez que j'ai placé euh, Zoom euh, dans les deux catégories. Euh, il y a une raison pour ça, c'est que Zoom a et je pense par nature euh, plutôt un outil visioconférence mais le fait euh, qu'il ait la fonctionnalité qui va nous permettre qui va vous permettre de mettre vos participants en sous-groupe et en petit atelier pour travailler, euh, m'a fait positionner également cet outil euh, comme un outil de, de, de classe virtuelle. Alors, et au milieu de tout ça, euh, j'ai posé des, des outils euh, un peu nouvelle génération qui, qui nous permettent depuis quelque temps de travailler de manière collaborative à distance. C'est le cas notamment de, de Microsoft Teams qui est particulièrement utilisé en ce moment euh, à, des fins, euh, à des fins pédagogiques. Euh, ce qui n'est pas tout à fait euh, son usage initial, mais bon, qui remplit euh, en tout cas pour le moment euh, correctement la tâche pour une, euh, mis, la mise en œuvre euh, rapide euh, qu'on a été obligé de, de, de mettre en place euh, ces dernières semaines. Euh, je vais revenir sur mon titre euh, qui, qui pose la question d'une consolidation du marché et notamment d'une du, intégration plus complète des outils vers des outils multitâches. Euh, ce qui me fait euh, supposer ça, c'est euh, l'annonce notamment de, de Microsoft euh, qui, qui nous dit que à l'horizon 2021, euh, Microsoft Skype va disparaître au profit de Microsoft Teams. Euh, pour ceux qui utilisent Teams, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, cet outil euh, dispose des mêmes fonctionnalités que Skype. Donc, pour un même éditeur, l'idée étant de, de rassembler euh, ces, ces différents outils. Euh, on peut imaginer que demain, on aura peut-être euh, des outils très intégrés qui nous permettront à la fois d'animer une réunion, à la fois de gérer un projet à distance et aussi euh, d'animer une, une formation. Donc là, mon intention principale, au-delà du panorama des outils qui n'est bien sûr pas exhaustif, euh, mon intention est plutôt de, de se dire que chaque outil a son usage et que pour animer une classe virtuelle, et là, je pense plutôt à demain, à l'après-confinement, quand vous allez structurer votre démarche de classe virtuelle, eh bien, l'adoption d'un véritable outil de classe virtuelle me semble appropriée si vous voulez continuer dans, dans, cette, dans cette modalité. Quel que soit l'outil, la clé de la performance réside pour nous dans l'engagement de l'apprenant. Et c'est encore plus vrai euh, et plus difficile à mettre en place à distance. Donc, un des enjeux pour réussir une classe virtuelle est donc de préserver un maximum d'engagement euh, chez nos participants. C'est dans cette optique que chez SEGOS, nous avons euh, structuré les attributs d'une classe virtuelle réussie autour de quatre lettres qui forment l'acronyme LIVE. Euh, D'emblée, cet acronyme me semble en lui-même porteur de sens, puisque euh, LIFE, c'est être dans l'instant, c'est être vivant, c'est être connecté en direct. Donc, ça inspire beaucoup de choses sur euh, la manière dont on doit euh, pratiquer cette, cette modalité. Je vous propose de détailler chacun des, des attributs euh, dans les diapositives suivantes. Alors, d'abord, le L de live signifie euh, créer du lien. Euh, l'animateur maîtrise une compétence particulière qui est celle de, de créer du lien euh, malgré la distance. Ça passe par l'animateur, bien sûr, et ça passe euh, évidemment beaucoup aussi par la, la pédagogie que, que l'on adopte. Donc, pour créer du lien de manière très, très pratico-pratique, euh, l'idée étant de créer des conditions euh, favorables aux échanges. Et donc, la, la classe virtuelle commence euh, dès les premières connexions de vos participants, et pas simplement à, à l'heure dite euh, du démarrage. Donc, vous devez être présent euh, pour donner le ton d'une classe virtuelle qui, qui va être le plus possible euh, interactive et qui va euh, donner le ton d'une un, modalité qui va être euh, dans l'échange et, et dans l'action. Pour créer ces conditions favorables, vous aussi, vous devez euh, très rapidement euh, poser des règles d'interaction. Comment est-ce que vous souhaitez euh, euh, échanger, interpeller vos participants euh, Est-ce qu'ils doivent communiquer avec vous dans le module de conversation Est-ce qu'ils peuvent le faire à l'oral Si oui, comment euh, Vous pouvez poser toutes ces règles et puis bien sûr, leur permettre de prendre en main euh, les fonctionnalités de l'outil qui vont leur permettre d'échanger avec vous. C'est extrêmement important et ça doit arriver très vite. En classe virtuelle, comme on peut le faire en présentiel, la dynamique de groupe est importante. Donc, on va veiller à, à créer la, cette dynamique très rapidement dans la classe virtuelle en leur proposant une première activité qui va être engageante, qui va leur permettre de, de s'exprimer, de prendre la parole et, et d'être actifs. Pour créer du lien, il faut aussi euh, intégrer euh, les idées, les attentes, les objectifs, les problématiques, les freins de vos participants par rapport à la thématique que vous traitez. Et ce qu'on qu vous suggère, c'est de, de bien prendre en note sur une feuille de papier à côté de vous euh, les prénoms de vos participants, et puis d'y mettre en face les, les attentes, les objectifs qu'ils expriment euh, pour pouvoir y revenir et rebondir dessus tout au long de, de votre classe virtuelle. Ça, ça vous permettra euh, de les maintenir engagés, de les maintenir impliqués dans, dans vos propos. Une autre astuce que, qui peut apparaître simple comme ça, mais euh, appelez systématiquement les participants par leur prénom. Euh, souvent, les formateurs me disent… Euh, ou ceux qui sont amenés à animer des classes virtuelles me disent « mais c'est très difficile parce qu'on n'a pas de, de retour euh, non-verbal de ce que pensent les gens, est-ce qu'ils suivent, est-ce qu'ils ne suivent pas, est-ce qu'ils sont perdus, est-ce qu'ils est qu sont toujours avec moi ?» Eh bien, il y a, y a un bon moyen, c'est qu'à chaque fois que vous communiquez, vous leur posez des questions, euh, appelez-les, interpellez-les directement par leur prénom. C'est extrêmement important, plutôt que de poser des questions euh, comme ça à la volée, qu'on pourrait faire en, en salle de formation, là, cibler clairement euh, les participants que vous interrogez. Marc, qu'en pensez-vous euh, Par exemple, euh, prévenez-les quand même dans les règles de, de démarrage que vous allez poser ces, ces, ce type de questions et puis prenez les, les précautions aussi euh, importantes pour faire ça, c'est-à-dire euh, donc poser les règles, je l'ai dit, poser des questions ouvertes et puis bien sûr, n'interrogez pas euh, toujours les mêmes personnes. Créer du lien aussi, c'est euh, savoir quand allumer ou éteindre sa webcam. Euh, bien sûr, dans les moments de démarrage, quand on dit qu'il faut créer du lien et favoriser les échanges, eh bien, euh, euh, c'est le moment peut-être, euh, si la bande passante, pardon, le, le permet, que tout le monde puisse euh, allumer euh, sa webcam pour que chacun puisse se voir euh, et échanger. En revanche, quand euh, vous partagez du contenu avec vos participants et une présentation, vous pouvez tout à fait éteindre votre webcam, parce que ce que vous souhaitez, c'est qu'il se concentre sur ce que vous êtes en train de présenter et sur votre présentation, et que votre caméra peut jouer comme une sorte d'artifice qui, euh, qui va troubler l'attention de, de vos participants. Donc, euh, avec la webcam aussi, on va jouer du principe d'alternance euh, entre le fait de l'allumer pour soi, l'allumer pour l'ensemble des participants, et puis de temps en temps, l'éteindre aussi en fonction de, de, de vos intentions pédagogiques. Le « i » de live, c'est le « i » d'immersion. Euh, on l'a dit, il y a un enjeu fort de capter l'attention des participants. Euh, et pour capter le, leur intention, pour les impliquer, eh bien, il va falloir le, le rendre à, à le plus possible acteur. Euh, donc d'abord, le premier point, c'est euh, cette notion de, de visuel. Euh, nous, ce qu'on vous suggère, c'est de faire un usage très créatif et très visuel euh, de vos diapositives, de privilégier une diapositive par idée, une idée par diapositive, comme vous voulez, ce qui va vous permettre de changer l'affichage plus régulièrement, sans pour autant étendre votre temps de parole. Et donc, ça aussi, ça, ça va apporter un peu de rythme à votre, à votre classe virtuelle. Faites participer vos apprenants le plus possible. On a posé ici au moins toutes les trois minutes. Ce qu'on veut dire par là, c'est que vous devez les solliciter le plus souvent possible, euh, soit par le biais d'une question euh, orale, soit par le biais d'autres de, euh, de, activités de type vidéo, en leur demandant de noter les bonnes pratiques dans le, dans le, dans le module de conversation. Ça peut passer euh, par un sondage, ça peut passer par une séquence sur un tableau blanc, bah, toutes sortes d'exercices finalement qui vont leur permettre euh, d'être actifs. Bien sûr, là, il y a beaucoup de, de choses qui passent par la voix. Euh, et donc on va être vigilant à bien soigner son débit, son intonation, son volume, son articulation euh, pour bien capter euh, l'attention de vos participants on va essayer d'éviter les, les « e les, » euh, les phrases un peu toutes faites de, du type euh, « et intempestives » du type euh, « vous est ce que je veux dire ?» les « ok » qui sont là pour nous rassurer alors je dis ça c'est facile à dire et un petit travail à faire sur sur vous-même, mais en tout cas, c'est des éléments sur lesquels vous devez être euh, vigilant. Et puis, euh, dernier point pour que ce soit le plus immersif possible, euh, eh bien, c'est d'éviter les bruits de fond, euh, de, donc, de trouver un endroit, alors si possible pendant le, le confinement, c'est pas facile, euh, mais de trouver un endroit isolé où vous allez être le, le, le plus tranquille possible et euh, inviter vos participants à, à faire de même. Alors, le v de valeur euh, dans le live, eh bien, euh, on est forcément euh, dans une dynamique, dans des formats euh, beaucoup plus courts euh, en classe virtuelle euh, que ce que l'on peut trouver, euh, de ce que l'on peut disposer, ce dont on peut disposer quand on, on forme en salle. Donc, euh, chaque minute compte vraiment en classe virtuelle et doit apporter de la valeur. Donc, plusieurs conseils à ce propos. Euh, D'abord, démarrer à l'heure euh, systématiquement euh, Lâchez prise aussi euh, peut-être sur les participants qui, qui auraient un petit problème technique et qui n'arriveraient pas à se connecter. Euh, on ne peut pas pénaliser euh, l'ensemble des, des participants qui sont à l'heure pour euh, régler euh, pendant 10-15 minutes euh, les soucis techniques euh, de deux personnes. Donc, démarrer à l'heure. évitez également les des briefings trop longs et distribuer la parole. Ce qui se passe euh, en, en, en salle, c'est qu'on prend le temps de, que chaque sous-groupe restitue euh, leurs exercices. En classe virtuelle, c'est sans doute un peu différent, où on va euh, davantage distribuer la parole et éviter euh, des restitutions ou des débriefings qui soient trop longs. Donnez également des instructions euh, spécifiques et précises sur la manière d'agir. Hein, Qu'en pensez-vous à la volée euh, me semble euh, un peu euh, trop vague. Euh, donc soyez précis sur... Euh, ben, « Qu'en pensez-vous » Pour me le dire, utilisez le module de conversation qui est en haut à droite de votre écran et je récupérerai quelques-unes de vos idées. Ça, c'est nettement euh, plus précis et vos participants ont besoin de ça. Bien sûr, valorisez et impliquez à chaque instant euh, chaque participant dans la résolution de problèmes, la réponse aux questions, n'êtes pas euh, euh, le seul euh, sachant, donc euh, distribuez bien la parole, valorisez les contributions de chacun. Le E de live, c'est le E d'émotion. Alors, ce qu'on qu vous suggère, donc vous savez, les émotions euh, sont un véritable vecteur de mémorisation et, et donc on peut jouer aussi cette carte-là en classe virtuelle. Alors, la vidéo, vous le savez, est un formidable vecteur d'émotions. Euh, planifier un moment émotionnel, alors soit euh, par le biais d'une vidéo qui, qui est en lien avec votre thématique, mais vous pouvez tout aussi bien choisir une vidéo qui va créer un moment de rupture euh, dans votre classe virtuelle, qui, qui va permettre de, de créer une sorte de, de brise-glace ou d'Energizer, en tout cas qui, qui va rompre un peu et, et ramener euh, votre, vos participants euh, euh, à l'écoute et, et en pleine attention de ce, que vous, de ce que vous avez à leur proposer. Et puis, il y, y a un point qui me paraît essentiel, c'est euh, comme on doit bien démarrer, on doit aussi euh, terminer en beauté donc vous pouvez euh, prévoir plus différents exercices avec vos participants, euh, comme par exemple une, une séquence popcorn, hein, comme à l'image du, du maïs qui éclate dans le, dans le micro-ondes. Demandez à, à vos participants de répondre rapidement en un mot euh, ce qu'ils ressentent à l'issue de, de votre classe virtuelle. Vous pouvez utiliser le photolangage aussi, ça, ça fonctionne très, très bien euh, en classe virtuelle. Et puis, euh, il peut y avoir d'autres idées, comme par exemple demander à tout le monde d'allumer... Euh, la webcam, et puis euh, qu'on marque la fin du, euh, de la session par des applaudissements euh, nourris tous ensemble. Euh, vous pouvez vraiment choisir euh, différentes techniques, différentes modalités, euh, et si possible, laisser euh, une émotion positive pour terminer votre classe virtuelle. Alors voici euh, donc quelques-unes des pratiques que nous pouvons partager avec vos équipes, qui ont, je le sais, pour en avoir discuté avec beaucoup, qui ont fourni beaucoup d'efforts ces dernières semaines pour assurer la, la continuité de, de l'activité. Vos équipes ont pris des risques, ils sont souvent sortis de leur zone de confort, ce qui leur a permis, et c'est une bonne chose, d'expérimenter et d'innover. Mais comme on n'apprend pas à à concevoir ou à animer des classes virtuelles sans pratiquer, chez Segos, ça nous semble être le bon moment pour enclencher une première action de formation et capitaliser justement sur cette expérience vécue pour partager ensemble des bonnes pratiques en s'appuyant à la fois sur les écueils qu'ils ont pu rencontrer et aussi, bien sûr, sur leur succès. Alors, chez Segos, nous intégrons les classes virtuelles à nos dispositifs depuis de nombreuses années, plus de dix ans. Et dans le contexte actuel, bien sûr, on est là à vos côtés pour vous faire bénéficier de notre expérience, à la fois dans la conversion des dispositifs du présentiel vers du distanciel, mais aussi dans l'accompagnement de vos équipes pour animer ce, ce type de modalité. Nous avons d'ailleurs commencé à mettre en place des choses hein, chez, de, chez de nombreux clients, et personnellement, j'ai mis en place euh, des actions d'accompagnement pour les, for, les, les 300 acteurs de la filière formation d'un grand acteur du, transform, du transport en France, via une série de, de webinaires qui leur a permis un peu de, de prendre de la hauteur, euh, prendre un peu de recul sur euh, ce qu'ils étaient en train de pratiquer au quotidien. Euh, ça permet une, une respiration bienvenue, je pense. Alors, nous proposons aussi en ce moment 660 sessions de formation, 660, oui, vous avez bien entendu, qui sont 100% à distance et qui sont disponibles immédiatement. Alors, on propose ça sous trois grands formats. Il y a le format 3 heures chrono, qui sont des classes virtuelles que l'on vous propose clé en main avec un vaste choix de titres sur étagère. De mon point de vue, c'est un modèle d'efficacité pédagogique qui va se faire en trois heures chrono, donc sur un format de durée qui est peut-être un peu atypique pour une classe virtuelle. Mais justement, l'intérêt étant de jouer du principe d'alternance avec une première heure qui se passe en commun avec l'ensemble des participants et pendant laquelle on leur apporte du concept, des méthodes et des outils. Une deuxième heure pendant laquelle ça se passe de manière asynchrone euh, et pendant laquelle euh, les participants vont pouvoir mettre en pratique et puis une troisième heure pour partager euh, et bénéficier, euh, partager sa production bien sûr et bénéficier du, du feedback de ses pairs et du formateur. Alors On a plusieurs titres comme euh, collaborer avec Teams, comme euh, euh, préparer ses réunions à distance et puis on a aussi un titre pour les formateurs, trois euh, heures chrono pour animer une classe virtuelle. Alors il y a aussi euh, nos meilleures ventes que nous avons euh, converties euh, très rapidement euh, en full digital euh, avec des formations de 12 heures sur deux jours euh, sur beaucoup de thématiques, euh, management, finance, RH, développement personnel et bien sûr également euh, formation. Et puis enfin, nous avons euh, nos parcours euh, personnalisables UP qui sont euh, eux consacrés plutôt aux soft skills euh, et qui adoptent une euh, pédagogie euh, centrée sur la transposition en situation de travail. Sachez que tous ces dispositifs sont éligibles euh, au FNE formation et que la grande majorité d'entre eux sont certifiants et également éligibles au CPF. C'est le moment de, des questions. Donc, j'écoute je, je, le, le cas régie dans l'oreillette peut-être Eric va me poser ses questions. Alors, c'est Jessica qui va te poser les ah, questions. Donc, on a Mary, une, une première question euh, de Cécile qui nous demande « Dans quelle catégorie rangez-vous Bicast comme outil ?» Alors, d'accord. De mon point de vue, euh, Bicast est davantage un, un outil euh, de type euh, euh, klaxoon, hein, si on cite euh, d'autres acteurs euh, qui sont un peu similaires. Donc, des outils qui vont euh, permettre d'enrichir euh, les interactions dans vos classes virtuelles, donc d'enrichir à travers des fonctionnalités que les outils que vous utilisez actuellement n'ont peut-être pas à leur disposition, euh, donc euh, créer des, des nuages de mots par euh, un jeu de questions, euh, de répondre à des quiz, etc., enfin toutes les fonctionnalités que, que propose Bicast. Mais Bicast ne semble pas être un un outil de classe virtuelle, Bicast va pouvoir, comme le fait par exemple Klaxoon, enrichir les fonctionnalités de, de Teams, par exemple, de Microsoft Teams. Okay. Une deuxième question, euh, est-ce qu'on connaît des outils compatibles avec des logiciels de gestion de, de formation Alors, de Camille. Des, des systèmes de gestion de la formation, donc des, des plateformes LMS, vous voulez dire J'imagine que euh, que c'est ça la, la question. Euh, je pense qu'il y a quelques plateformes LMS qui ont euh, de manière native des, des outils euh, de classe virtuelle euh, ou de visioconférence euh, à disposition, mais ça ne me semble pas être euh, non plus euh, monnaie courante. Euh, je pense que la plupart des véritables outils de classe virtuelle vont en complément des plateformes LMS que vous disposez. Et ce qu'il est possible de faire, c'est ce qu'on appelle un SSO, donc sans rentrer dans la technique, un single sign-on qui vous permet de connecter le, le, la solution de classe virtuelle avec votre système de, de management de la formation. Merci. On a une question de Laurence qui nous demande dans la formation 3 heures chrono, euh, est-ce que vous proposez des activités pédagogiques oui, tout à fait. Donc c'est alors tout ce qu'on propose euh, en distanciel chez Segos, hein, on y tient beaucoup. Euh, c'est qu'on, euh, contrairement à ce webinaire, on, on, on est plutôt dans une dynamique où on, on souhaite rendre acteurs euh, les, les participants parce que c'est par là que passe euh, l'apprentissage, c'est par là que passe euh, la, la transposition. Et, euh, et donc euh, régulièrement, et c'est le cas pour les quatre-trois heures chrono, il y a euh, un moment où effectivement la première heure et peut-être un partage de, de méthodes et de techniques, mais euh, ça nous empêche pas d'interpeller les participants. Et puis, dans la deuxième heure, effectivement, on a un temps qui est euh, clairement dédié à la mise en application, la mise en pratique des participants, euh, seuls ou, euh, ou à plusieurs. Et donc, euh, vraiment, on engage les participants dans, dans l'implication. Pour nous, c'est ce qui rend euh, euh, l'apprentissage efficace on a pas mal de questions en fait sur la durée des classes virtuelles c'est à dire quelle est la durée euh, maximale euh, que tu recommandes mmh. est ce qu'une classe virtuelle de trois heures avec une pause de 15 minutes ça paraît être une bonne durée comment est ce qu'on fait pour capter l'attention sur trois heures voilà on a, on a plusieurs questions autour de cette, de cette notion de durée c'est un vrai sujet qui, qui pose question euh, je vais faire un peu une réponse de, de normand que je ne suis pas euh... En fait, tout dépend de, de, du, du niveau d'interaction euh, que vous mettez euh, dans votre contenu et dans votre pédagogie. C'est-à-dire que euh, si vous êtes beaucoup dans une méthode euh, magistrale, euh, vous sachez qu'au bout de 20-30 minutes, les participants décrochent. Donc même dans un format court d'une heure trente, qui me semble être euh, un format euh, euh, convenu sur de la classe virtuelle, euh, je vais à la fois associer du, une, une partie descendante et une partie euh, euh, plus active des participants. Sur un, trois heures, un, sur un format de 3 heures, là, c'est clairement indispensable. C'est clairement indispensable de jouer sur le principe d'alternance de, des modalités, euh, des méthodes pédagogiques que vous employez pour justement maintenir vos, vos participants un, euh, impliqués euh, pleinement dans, dans, dans votre cours. Euh, et leur permettre de ne pas décrocher pendant trois heures. Souvent, les retours d'expérience que l'on a, puisque à travers les trois heures chrono, puis à, à travers aussi ce qu'on a euh, converti en full, euh, en full digital sur nos meilleures ventes, euh, on a des formats de trois heures, et le retour des, des participants est souvent, euh, euh, on n'a pas vu le temps passer. Donc finalement, euh, ce qu'on se dit, c'est que le, le format en tant que tel, euh, ça peut être... Euh, euh, deux heures, ça peut être une heure trente, deux heures ou 3 heures, mais quoi qu'il en soit, euh, le plus important au-delà du format, c'est de bien penser euh, votre ingénierie euh, pédagogique euh, pour pouvoir euh, faire en sorte que, que vos participants euh, restent actifs et ne soient pas simplement euh, passifs à, à vous écouter. Euh, Peut-être une, une dernière question, enfin, deux dernières questions. On a une, une question de Souria qui nous demande si on a une bibliothèque de modalités pédagogiques à proposer. Une bibliothèque de modalités pédagogiques euh, en classe virtuelle, j'imagine, la question de, de Souria. Euh, bien sûr, on a en stock tout un, euh, tout un tas de techniques d'animation euh, qu'on utilise en salle, mais aussi tout un tas de techniques d'animation euh, que l'on que peut utiliser en classe virtuelle, dans un format distanciel synchrone comme la classe virtuelle. Donc oui, on a on a notre boîte à outils, bien sûr, qu'on qu partage euh, entre nous, consultants, mais aussi euh, qu'on partage et ce que, ce que je partage euh, là dans le cadre des, des missions en cours avec les, les formateurs qui sont très en attente euh, d'idées, euh, de trucs et astuces pour euh, maintenir les gens euh, en haleine et surtout euh, euh, les rendre acteurs en fonction des sujets. On est là aussi pour vous accompagner, pour trouver euh, les bons formats, les bonnes modalités euh, pour atteindre vos objectifs pédagogiques et ce, même à distance. Euh, je pense, dernière question, Dacia, qui nous demande comment gérer la pause durant les classes virtuelles D'accord. Alors, manière euh, assez simple, euh, annoncer la pause dès le démarrage, euh, vous y tenir sur les horaires, ça c'est une première chose qui me semble importante. Et puis, euh, euh, bah Laissez, maintenir les ce qui me semble important c'est que les, les gens restent connectés à la salle je pense que ça, ça semble être une, une bonne pratique euh, tout en éteignant euh, euh, micro et webcam euh, et puis euh, les invités euh, indiquer clairement aussi euh, le retour de pause hein, euh, on n'est pas à dire bon, on se retrouve dans 15 20 minutes mais on, on est plutôt à se dire on se retrouve à 10h38 c'est préférable pour si vous voulez voir euh, vos participants revenir donc, simplement les maintenir en ligne, euh, éteindre l'audio, la caméra, et donc leur suggérer de le faire, et puis se donner une heure de rendez-vous, de retour euh, très précise, poser le cadre surtout. Je pense que l'on va s'arrêter là. Euh, pour les questions, il me reste à vous remercier bien sûr de, de votre participation. Le format passe très vite. Euh, je vous rappelle une fois encore que vous recevrez en début de semaine prochaine par mail euh, le lien vers le replay ainsi que la présentation. Vous aurez également la possibilité de nous donner votre avis euh, sur ce webinaire et de nous dire si vous souhaitez que l'on vous recontacte. Euh, nous sommes bien sûr à votre disposition pour vous accompagner euh, dans cette période inédite n'hésitez pas à nous appeler euh, au numéro qui s'affiche à l'écran, le 01 55 00 90 2 fois. Euh, les équipes de notre centre d'appel euh, et centre de relations clients sont pleinement mobilisées et sont à votre écoute. Euh, et puis, si vous voulez découvrir toutes nos solutions 100% à distance que j'ai évoquées tout à l'heure, eh euh, sachez qu'elles sont disponibles immédiatement et que vous pouvez euh, voir tout ça sur notre site internet segos.fr. Euh, je m'arrête là, merci beaucoup pour votre participation. Ce webinaire vous a apporté quelques, quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.